Bonjour ou bonsoir les amis J'espère que vous allez bien Parce que moi, ça va nickel Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Analyse de chaîne Comme vous le savez, tous les jeudis sur mon Instagram, je fais une story Et en dessous de la story, vous pouvez mettre en commentaire votre chaîne YouTube Et je fais un tirage au sort et je prends 4 d'entre vous, les amis. Je tenais aussi à préciser, les amis, que euh, ceux qui passent dans l'ordre, c'est ceux qui sont tirés au sort. D'accord Numéro 1, 2, 3, 4. D'accord Vous l'aurez compris. Voilà, je tenais vraiment à euh, clarifier euh, le problème. Et je tenais aussi à m'excuser pour le petit retard, les amis. Je sais qu'il y en a qui t'attendent avec impatience. Qui sait qui va être tiré au sort euh, cette semaine Donc, je tenais vraiment à m'excuser pour ce retard. Allez on va commencer, c'est parti, let's go Donc les amis, on commence par notre ami Luki Alors, qu'est-ce qu'il nous fait Luki Déjà, sa bannière, il y a un petit, euh, ouais, c'est Naruto, je vois qu'il est fan de Naruto, dédicace à toi aussi, moi, je suis fan aussi de Naruto, donc sa bannière, ça ne va pas du tout, c'est pas les bonnes dimensions, voilà. Et, euh, ce qui me chiffonne dans ta bannière, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Voilà, on arrive, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais, vraiment. On sait que tu es fan de Naruto voilà, mais pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, bah, ils savent pas qu ce que c'est. Hein euh, et puis on le voit par rapport à ton logo aussi. Ton logo aussi. Après, on va découvrir qu'est-ce que tu nous fais. Allez, l'accueil. Ah, d'accord. Ok. Je vois, tu suis qu'est-ce qu'il fait Déjà, euh, Luki, euh, déjà, je peux te dire, fais des miniatures. Fais des miniatures. D'accord. Euh, très important très très important je vois que c'est pas ton contenu à toi un conseil c'est que je peux te donner mon petit euh, looky mais euh, fais ton propre contenu parce que tu risques d'avoir des ennuis parce que mettons euh, allez je dis une connerie et je dis totalement une connerie hein. nestas il, euh, il voit ça il voit ton, son contenu à lui hein. et si sans autorisation tout ça il peut demander à youtube dans soit supprimer soit supprimer ton, ton, ta vidéo soit te strike ou soit les deux Strike et supprimer ta vidéo et euh, je répète au bout de trois strikes, ta chaîne youtube saute ah oui donc fait très très très attention à ce genre de contenu par contre un conseil que je peux te donner aussi euh, on va aller voir si il l'a mis ouais un conseil que je peux te donner si tu veux pas avoir de problème mon petit looky sur le truc que je te dis. Mets en description sa chaîne YouTube. Euh, si tu veux pas avoir d'ennui. Voilà. C'est un conseil que je te donne. Donc tes playlists. Ouais, va bah, fais des playlists. Hein, euh, après les playlists, bah, c'est délicat à faire aussi. Fais, euh, mettons, une playlist euh, Nestas Une playlist euh, de chacun des YouTubeurs. Tu vois, qu'est-ce que tu fais Tu vois Tes chaînes. Ouais, tes chaînes sont bien en public. Ça, c'est cool. Voilà. C'est très important les mettre les chaînes en public. Je répète. Mettre des chaînes en public, ça ramène du référencement. Ça, c'est... Très très important. Allez, on va aller voir euh, la propos. Clique sur de mes vidéos. Non. Ok. bah Déjà, ta description, elle est pas bonne. Déjà, ta description sert à te connaître, sert à qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne et sert euh, quand est-ce que tu sors les vidéos. Ça peut aider aussi. C'est un conseil que je te donne. Là, euh, clique sur euh, une de mes vidéos, euh, non bon, Ça ne veut pas trop dire quelque chose. Je suis désolé de parler comme ça, mais ça ne veut pas dire quelque chose, euh, mon petit Alouki. Euh, C'est lien, soutien Paypal, ok Discord, Twitter, Twitch. Et un conseil, mets ta chaîne YouTube. Bon, alors, comme ça au moins, on clique aussi dessus. Mais ta chaîne de YouTube, ça peut aider aussi. Donc, euh, bah, moi après, après, je ne suis pas du genre. Euh, après, c'est chacun son choix. Attention, comme je dis là, c'est chacun son choix. Parce que soutien Paypal, moi, je l'aurais pas mis. Moi, moi je n'aurais pas mis. Personnellement, je n'aurais pas mis. Donc, continue comme ça. Et j'espère que je t'aurais aidé. Après, attention, c'est mon avis. Allez, on va passer à la deuxième chaîne. Donc, deuxième chaîne, les amis. Deuxième chaîne de notre ami Pomos TV. Donc, Pomos TV. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau Bon, déjà, on arrive directement, on voit qu'est-ce qu'il fait. Il fait du multi-gaming direct. Franchement, déjà, on voit ça direct. Sa bannière, qu'est-ce que j'en pense Après, c'est mon avis personnel. Franchement, j'aime bien. Je vois la patte. Je vois... Bon, après, je ne vous cache pas que je connais la GFX. D'accord Parce que bah, euh, j'ai engagé, comme vous le savez, les amis, j'ai engagé une GFX aussi. Donc, j'ai pris la même que Pomos. Voilà, elle, elle fait euh, uniquement mes miniatures. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur la bannière Elle est très jolie. Par contre, après, ça reste mon avis personnel. Elle est très, très belle, franchement. Mais je la trouve un peu sombre. Après, comme je dis, chacun ses couleurs, enfin, chacun ses goûts, comme on dit. Mais je ne sais pas, je la trouve un peu sombre. Voilà, après, ça reste mon avis. Donc, l'accueil, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, on trouve euh, la vidéo, le retour des vidéos. Ça, c'est cool. Les partenariats. Ah, il a fait un partenariat. Il a fait un partenariat avec nos amis, Jen... Game TV. D'accord. En fait, son partenariat, euh, il consiste à faire... Euh, il prend des contenus à lui et il les met. En fait, c'est une chaîne euh, communautaire. Voilà. C'est une chaîne communautaire. Donc, voilà. Bah, N'hésitez pas au passage d'aller voir notre ami euh, NestGen Game TV. Voilà, c'est un mec très très gentil. Les chaînes à soutenir, ouais, voilà, ça c'est. Voilà, ça ça fait plaisir. Ça, ça fait vraiment plaisir. Il a classé ses, euh... son accueil de vidéo FPS, ça c'est cool. Rediffusion de live, vidéo en ligne, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien chargé son accueil. Ses vidéos, bon bah il fait des miniatures, hein. voilà, on reconnaît la patte de euh, la GFX. Hein. Euh, vraiment, on, re on retrouve. Voilà, par contre il y a un problème, moi il y a un truc qui me choque après, bon après ça reste que de mon avis Il y a des miniatures qui se ressemblent un petit peu, mais bon après moi euh, je le fais aussi ça Parce que des fois on retrouve les deux mêmes miniatures, comme là vraiment Bon il fait de tout, hein, il fait du Apex, il fait du Fortnite, il fait du Call of euh, Je sais aussi qu'il a une chaîne Twitch hein, les amis, je sais qu'il a une chaîne Twitch aussi Donc euh, bon il est bien régulier, hein, ça se voit voilà, il, il fait en même temps des jours sur live euh, sur YouTube et des jours sur Twitch. Voilà, bon il est bien régulier. Hein. Ouais, ça, euh, bah, franchement, pas mal. Pas mal du tout. Euh, Cette playlist. Rocket League, vidéo FPS. Pareil pour Moss, Tu sais, ce qui, les playlists que tu as fait. Qui fait deux, deux. Euh, mets-les ensemble, mets-les divers. Vers comme ça, ça fait pas des paquets, tu vois. Ça, tu devrais les mettre ensemble, même si c'est pas pareil, hein, je trouve. La communauté. Ouais, valeur, voilà, réservé aux membres. Euh... Il fait, bien, il fait bien les trucs, il, il met son planning. Regardez, il met son planning dans la communauté, ça c'est cool. Donc les chaînes, est-ce que les chaînes ils sont en public Abonnement, partenariat, chaîne soutenir. Ouais, ils sont bien en public, ça c'est cool. À propos, ton à propos. Alors, bienvenue sur ma chaîne Pomos TV, je fais des vidéos sur PS4. Et Xbox, par contre, là, il y a un truc qui me gêne, mon petit Pomos. Euh, tu fais des vidéos, tu fais des lives PS4, Xbox et Mac PC, maintenant. Tu devrais la changer, toi, à propos. Parce que je sais que maintenant, euh, Pomos est euh, quasiment 100% PC. Donc, il fait euh, quasiment tous les jeux sur PC. Je joue comme Apex, Legend, Fortnite, jeux FPS, soit console ou PC. Ah ouais, il le dit là. Mais tu devrais le mettre là aussi. Euh, ouais, il fait de tout, hein, il dit bien. ces liens, il met Instagram, Facebook, Discord, Twitch, Twitter. Voilà, allez, on va passer... Au numéro 3 alors notre ami ange noir notre ami ange noir déjà sa bannière franchement elle pète euh, il fait du let's play il fait euh, du gta du gta ouais par contre ouais elle pète mais ouais c'est un peu provocateur hein. pas mal il fait du r6 beaucoup du r6 il fait du esport franchement sa bannière j'aime bien franchement elle tue pas mal du tout hein. donc on retrouve euh, sur l'accueil le la top vidéo, voilà top vidéo Ouais ça c'est les agents que j'aimerais voir sur r En fait il fait une série, il invente des agents Et en fait il voudrait bien que ça soit sur le jeu en fait Voilà il, il invente des, des agents et tout Donc euh, là il fait des séries, voilà euh, Il fait de la musique aussi, il fait de la musique, il fait de, de temps en temps des clips et tout Franchement c'est plutôt pas mal euh, Voilà regardez les tournois que je disais les amis les Il fait des tournois, voilà Il fait du set ah, les setup, les setups et produits tech voilà, il fait, il fait voir son setup et tout Franchement, son setup euh, Désolé du terme amis Je l'ai vu, vu en vidéo, franchement euh, Ouais, il fait des Airplay, voilà Toujours DTS, DTS Voilà, Rainbow et, Il fait des FAQ Franchement, elle est bien complète, hein, sa, son accueil Franchement, rien à dire Dire réel, vidéo réel Top épic Skill ah, il fait, Ouais, il fait des Top Skill Franchement, eh, rien à dire sur l'accueil la Vraiment, rien à dire. Donc, on va passer aux vidéos, les amis. Bon, il est déjà bien actif. Hein. Bon, je sais qu'il fait des lives Twitch, hein, les amis. Donc, il s'est mis vraiment sur Twitch à fond. Et rediffusion euh, de live sur euh, YouTube. Voilà. De temps en temps. Voilà. Je sais qu'il fait ça Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Franchement, il y a des trucs à dire Il fait des belles miniatures et tout Ça, il n'y a rien à dire Les trucs que je pourrais dire, c'est les miniatures Ils se ressemblent Vous voyez, ils se ressemblent Regardez, là, on retrouve là, là, là Là On retrouve un peu la même chose, en fait C'est les mêmes Vous voyez C'est même là, regardez C'est le même truc, en fait C'est pas, tout... pas tout à fait pareil, pareil Mais c'est le... dans le même style, en fait Voilà, on, on retrouve souvent les mêmes Comme ça, celle-là aussi on retrouve souvent les mêmes. Mais sinon, franchement, ça va. Et même celle-là, on la retrouve souvent aussi. Mais après, il a fait plusieurs épisodes avec celui-là. Je le sais. Après, je, euh, je le cache pas, je le suis. je le suis Après, c'est vrai que. Euh, ange, tu ne vois jamais écrire parce que j'écris jamais. Mais je regarde, en fait. Voilà. De temps en temps, vous euh, les amis, de temps en temps, je suis sur les lives. Mais j'écris pas, en fait. Je, je dis rien, j'écoute, je suis là, je suis posé. Sinon, après, à part ça, franchement, euh, rien à dire. Hein, vraiment. Mais il fait beaucoup de que c'est ça. Il fait... bon, je dirais pas qu'il fait 100% R6 Mais il fait des tournois et tout Mais il essaie de il essaie de varier en fait euh, R6 il fait du R6 Il fait des live, je vous le dis Il fait des euh, compétitions, il fait des tournois Il fait de tout, hein. franchement il fait de tout hein. Donc les playlists ah, Il fait pas mal de playlists, hein. wow, wow, wow. on retrouve pas mal de playlists Bien rangé et tout à part peut-être qu'on retrouve euh, deux fois Ouais, par exemple, ouais, c'est ça qui me fait chier un peu, vous voyez quand t'as pas beaucoup de playlists, euh, par exemple t'en as deux, deux là, tu devrais les regrouper en fait, quand t'as pas beaucoup de playlists Les chaînes, ah par contre ça c'est grand chose à dire, tes chaînes, mais les en public, je sais qu'il y en a, les amis, je sais qu'il y en a qui aiment pas qu'on qu voit qui c'est qui sont abonnés Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais c'est très important les amis de mettre les chaînes en public, parce que je l'ai dit, euh... Mettre des chaînes en public, ça remettre du référencement Mettre tes chaînes en public, c'est du bouche à oreille C'est comme si tu faisais du bouche à oreille Dans son à propos. Euh, par contre, ça, mon petit ange, ça sert à rien Tu sais pourquoi ça sert à rien Je vais te dire directement Parce que déjà, on peut pas cliquer dessus pas cliquer dessus, Donc ça ne sert à pas à grand chose de le mettre Voilà, tout simplement Mais Même ça, hein, mon Twitter, Instagram, Paypal, Discord Ça ne sert à rien du tout Je vais te dire pourquoi ça sert à rien euh, Parce qu'on les retrouve là Tu vois, on les retrouve là Donc ça ne sert à rien de les mettre là ça, tu devrais l'enlever. Ça, tu devrais enlever dans ton à propos. Ça, ça, tu devrais l'enlever. Franchement, bonne description. Bonne description. Par contre, euh, c'est bien, tu parles un peu de toi. Tu parles qu'est-ce que tu fais. Mais tu, tu devrais rajouter, au mieux de rajouter ça, tu devrais rajouter tes horaires de live. Quand est-ce que tu es sur YouTube et quand est-ce que tu es sur Twitch C'est un conseil que je te donne. Comme ça, on sait euh, à quelle heure qu'on peut te retrouver et sur quelle plateforme qu'on peut te retrouver. Parce que euh, vu que tu fais les deux, c'est mieux de faire ça. Allez, on va passer au numéro 4. Allez, on va sur la chaîne de notre ami frog Donc déjà, mon petit Skillfrog euh, la bannière euh, Franchement, on sait pas du tout qu'est-ce que tu fais euh, on, bah, La bannière, euh, vraiment tu devrais changer ta bannière parce que bah, Quand on arrive sur une chaîne, les amis, la bannière c'est très très important les amis Parce que ça indique qu'est-ce qu'on fait sur notre chaîne parce que si on arrive là et qu'on voit pas qu'est-ce qu'on fait, bah, ça donne pas envie de continuer. Quoi. Il va dire, ouais, bon, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait, donc, allez, on va passer à autre chose. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire La bannière, c'est très très important, les amis. C'est comme euh, la miniature, c'est très important. Parce que la première chose qu'on voit sur une chaîne, c'est la bannière qu'on voit et la miniature. Refais ta bannière, euh, mon petit qu'il donc, on va aller voir son accueil, son accueil vidéo en ligne, ouais. Les shorts, ah il fait des shorts, ouais, ça c'est le nouveau truc sur YouTube. Après, qu'est-ce qu'il nous fait Est-ce qu'il fait des miniatures Non, il ne fait pas de miniatures, il en fait de temps en temps, mais pas tout le temps. Tu devrais en faire euh, à chaque vidéo, mon petit Skillfrog. À chaque vidéo, tu devrais faire des miniatures. Est-ce qu'il est bien actif Non, t'es pas assez actif, il faut au moins faire deux vidéos. Deux vidéos par semaine, ça serait bien, mon petit euh, Skillfrog vraiment, on faire deux vidéos parce que pour moi t'es pas assez actif. Est-ce qu'il fait des playlists? Ouais, puis il fait des playlists, mais des playlists de pas, de c'est pas lui, c'est la salle. Des playlists de la salle. Euh... Ah, tu devrais faire des, ton, des playlists de ton propre contenu, mon petit. Euh, c'est un conseil que je te donne, vraiment. Est-ce qu'il met ses chaînes en public? Oui, met ses chaînes en public. Ça c'est cool. Plutôt cool. Son à propos. Ah, par contre, ça, spam, là, 50, je te souhaite à avoir euh, les euh, 10 000 abonnés. Hein. Je te le souhaite vraiment. Mais ça, c'est du spam. Tu devrais pas mettre ton objectif. D'accord Parce que ça fait spam. Ça fait pas beau. Et tu devrais plus parler de toi, de ta chaîne. Et, et euh, tu devrais mettre tes horaires de live ou de vidéo. Et tu devrais mettre tes réseaux sociaux. Instagram, Discord, euh, Facebook, hein, etc, tous tes réseaux sociaux ici. Tu vas dans euh, votre chaîne, dans personnaliser ta chaîne et tu, euh, tu verras, tu pourras mettre tes euh, réseaux sociaux. Donc voilà les amis, cette vidéo est euh, terminée, j'espère qu'elle va vous plaire vraiment. Euh, les amis, au lieu d'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas eu de la story euh, aujourd'hui, donc... Euh, j'ai fait exprès, hein, les amis, parce que vu que euh, j'ai eu un petit souci avec la vidéo, du coup, elle est retardée d'une journée. Du coup, la vidéo sortira, les amis. La vidéo sortira et il y aura euh, la story. Vous pourrez aller sur mon Instagram faire votre story pour tenter votre chance d'aller euh, sur la prochaine vidéo, les amis. Voilà, c'était Ch'ti, les amis. Je vous dis à très très bientôt dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Bisous, bisous, les amis. Et je vous adore. Bisous, bisous.